Là en ce moment mon compte est à zéro mais j'attends un peu pour, pour aller faire ma, ma carte de bus. C'est vrai qu'il arrive des moments où c'est pas, pas évident de payer le tramway tous les jours. Ouais. Parce que 1,40€ une fois, 1,40 deux fois, trois fois, ça revient cher quand même. Ouais, c'est un Ou c'est des fraudes quoi. Des On n'a pas trop le choix. Pas le choix. Ça passe sous sa casse. Après, il faut respecter la loi, faut respecter, faut respecter la loi, mais il arrive un moment où tu ne peux pas la respecter. Parce que tout le monde n'a pas de l'argent. Tu n'as pas les moyens. Ouais, tout le monde n'a pas d'argent et... Faut faire avec ce qu'on a, quoi.